Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner, c'est une tendance. Si vous aimez euh, cette vidéo, euh, vous vous abonnez et vous, vous la likez. Vous la Vierge, avec un bélier? Faut voir hein! Euh, le bélier, il est constamment dans l'action, dans le mouvement, il est euh, c'est un hyperactif, hein, euh, parfois même il va trop vite, il est très impatient. Et vous, la petite vierge, vous poursuivez votre chemin euh, petit à petit, vous êtes réservé, vous n'êtes pas du tout dans le même euh, schéma que le bélier, mais justement, est-ce que ça ne peut pas vous aider à vous sortir de vous-même? Moi je pense que ça peut être un bon plan. Et alors du côté de la sexualité, c'est pareil, le Bélier il va vous remuer un petit peu, hein, vous faire sortir de vos schémas habituels, euh, et euh, bon ça va vous déranger peut-être au début, mais il euh, y a un moment où vous allez finir euh, par apprécier, parce que euh, la vie c'est le mouvement, c'est le changement, euh, c'est de progresser, et le Bélier il peut vous faire progresser. Vierge et Taureau ça a la réputation de bien s'entendre puisque ce sont deux signes de terre euh, qui ont, euh, ma foi, à peu près les mêmes valeurs. Euh, vous, vous allez euh, former un couple qui va avoir besoin d'être dans, dans quelque chose de solide, de, de sérieux, vous n'allez pas du tout... Euh, comment dire, jouer avec vos sentiments. Hein. Au contraire, c'est vraiment le couple, le couple Vierge-Taureau est un couple qui se construit sur du solide. Alors évidemment, dans ce cas-là, on peut penser que la sexualité est un élément un petit peu, comment dire, secondaire eh bien ça n'est pas le cas, parce que vous avez affaire au taureau et que le taureau est quand même le meilleur amant du zodiaque. Donc dites-vous, ami Vierge, que si vous tombez sur un taureau, ah ben vous avez bien de la chance! Vierge et Gémeaux, alors le mariage de... Deux signes doubles, donc c'est un petit peu compliqué entre vous, hein, parce que vous allez passer votre temps à analyser les choses, vous la Vierge et le Gémeaux à vous les expliquer, hein, à les commenter, donc ça va beaucoup tchatcher entre vous. Bon, après tout pourquoi pas, hein? et si vous avez les mêmes idées, euh, au contraire, vous irez, il euh, euh, y aura une belle entente intellectuelle entre vous. Mais alors cette belle entente intellectuelle, Qu'est-ce que ça donne au lit? C'est pas forcément génial parce que euh, l'intellect c'est une chose, le corps c'est autre chose. Hein Donc euh, c'est vrai qu'on ne peut pas les séparer hein, et que s'il y a vraiment des affinités euh, profondes entre vous euh, sur le plan euh, euh, des idées, etc., ça peut se transformer aussi en affinités sur le plan euh, sensuel. Mais euh, bon, je reste un petit peu réservée. Avec le cancer, ben vous allez bien vous entendre hein, tous les deux, c'est un signe, déjà au départ euh, il occupe le secteur amical de votre thème, donc euh, vous allez naturellement bien vous entendre même si vous n'êtes pas ensemble, vous allez rigoler ensemble, vous allez faire des, euh, des choses euh, bon un petit peu inédites, euh, euh, bref, alors si vous devenez un couple hein, à la suite d'une amitié, eh bien je pense que ça peut euh, très bien marcher parce que euh, euh, bah, le cancer va vous apporter tout le, le côté émotionnel euh, euh, qui vous manque à vous les Vierges, hein, vous rejetez un peu le, le côté émotion. et alors justement, euh, si vous parvenez à ne pas le rejeter et à vous mettre euh, en phase vraiment bien avec votre Cancer, et eh bien la sexualité marchera euh, vraiment très très bien entre vous, grâce à cette euh, cette espèce d'osmose qui y aura euh, euh, entre vous. Vierge et lion, vous êtes voisins hein, sur la route du Zodiac, euh, disons que le lion vous précède, et euh, bah, je crois que malheureusement, euh, vous n'appréciez pas, euh, vous en tant que vierge un peu réservée, son côté très show off. Hein, le lion il donne à voir, il montre, il est expansif, expressif, alors que vous, vous êtes dans la retenue, dans, le, dans la réserve, alors bon, le point positif, c'est que il peut vous aider à sortir de vous-même. Hein. Ça, ça peut être important pour votre évolution. Alors côté sexe, eh bien, ça va dépendre euh, bien entendu euh, euh, de la façon dont vous allez vous entendre sur le plan euh, de la vie quotidienne. Hein. C'est sûr que euh, bon, vous êtes, euh, bah, peut-être que vous serez euh, plus en demande euh, de câlins et de sexualité que votre lion. Hein? C'est très possible. Vierge et Vierge, alors, euh, j'y crois pas trop, vous allez un peu tourner en rond, vous allez sans arrêt euh, euh, discuter de la, du moindre détail, est-ce que euh, tu es sûr de ça, puis vous revenez sans arrêt, sur les mêmes choses, il y a, il y a une espèce de, de discours permanent entre vous, très intello, euh, très dans l'analyse, la critique, euh, le euh, bon alors c'est sûr, sur un, ça peut créer une bonne entente entre vous, hein, mais il faut que vous ayez quand même d'autres euh, d'autres éléments dans votre vie que, que, que ça, ou que, ou que le travail, parce que la Vierge c'est quand même le signe du travail. Hein. Euh, donc sur le plan euh, sexuel, je suis pas sûre euh, que ce soit euh, non plus euh, euh, le domaine dans lequel vous allez, votre couple va s'épanouir. Euh, disons que j'ai peur que ce soit un petit peu accessoire, sauf au début, hein, ça l'est jamais au début, mais par la suite! Vierge et Balance, alors ça peut, ça peut le faire, ça peut fonctionner, dans la mesure où euh, la balance est extrêmement ouverte, sensuelle, très sociable, et qu'elle va vous entraîner, vous la Vierge, dans des euh, univers euh, où vous n'avez pas accès de vous-même, parce que vous êtes réservé, que vous êtes un petit peu euh, euh, en retrait hein, parfois, vous êtes trop sur votre travail et sur... Euh, euh, sur les détails, euh, bon la balance elle est beaucoup moins là-dessus, donc euh, elle peut vous aider à vous... Hein, à sortir un petit peu de... de, de, de ce qui vous enferme en vous-même. Et côté euh, sensualité, eh bien euh, là aussi la balance, elle peut vous apporter beaucoup parce que elle est absolument euh, libre de ce côté-là, elle n'a pas de problème du tout, alors que vous, vous a, pouvez avoir des, des inhibitions. Donc elle peut vous aider à, à sortir de tout ça. Musique Vierge et Scorpion, très bonne entente! Hein? Euh, vous êtes tous les deux dans le côté analytique, c'est-à-dire que euh, vous aimez euh, euh, tout commenter, tout analyser, euh, vous avez un côté enquêteur, hein, tous les deux, euh, vous allez vous trouver... Euh, euh, il faut espérer que vous avez une activité en commun, parce que euh, vraiment à deux, vous serez beaucoup plus fort que chacun euh, de votre côté. Hein. Euh, donc vous êtes un, un très bon couple euh, en, en puissance, euh, et bon, euh, le, la, la Vierge va parfaitement comprendre le Scorpion, ce qui n'est pas le cas des autres signes. Euh, et puis bon bien évidemment, le Scorpion étant euh, un, un maître dans l'art du Kamasutra et de, de tout ce qui concerne la vie sexuelle, vous allez certainement beaucoup apprendre avec lui de ce côté-là, et ma foi, euh, vous ne demanderez pas votre reste. Vierge et Sagittaire, euh, pff, c'est pas le couple idéal, sur le papier en tout cas, hein, parce que parfois euh, ça n'a... il y a tellement d'autres choses dans un thème euh, que euh, on peut être complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas, euh, là, si on ne prend que ces deux signes-là, ce sont deux signes doubles, et le Sagittaire vraiment c'est quelqu'un de, de, comment dire, euh, qui a besoin d'espace, qui a besoin de pouvoir euh, euh, partir quand il veut, où il veut, euh, n'avoir aucun compte à rendre à personne, et, et vous, vous aurez vite, il vous énervera très vite euh, parce qu'il est trop sûr de lui, il est trop content de lui, et, et alors vous, vous êtes le contraire hein, évidemment. Euh, donc côté sexe, euh, bah, si ça marche pas euh, au quotidien, je vois pas comment euh, au plan sexuel, il peut y avoir une grande passion, hein, ça m'étonnerait. Vierge et Capricorne franchement, hein, euh, ça va le faire, dans la mesure où euh, bon, vous êtes deux signes de terre, euh, vous avez euh, le même sens des valeurs, la même volonté de réussir, euh, et la même puissance de travail hein, surtout. Donc euh, vous serez très occupés hein, tous les deux, vous aurez énormément de choses à faire, vous serez parfois débordés et euh, bien évidemment, euh, côté sexuel, euh, bon ce sera un petit peu moins euh, intense, hein, euh, ce sera pas la passion folle, peut-être au début, hein, mais avec le temps, comme euh, bon, vous allez reprendre un rythme normal, eh bien le travail prendra le pas sur le sexe. Vierge et Verseau. Alors là, hein, euh, moi je trouve que l'idée est bonne, hein, dans la mesure où euh, vous êtes deux signes justement d'idées. Euh, mais euh, vous, vous avez des idées en tant que vierge assez conventionnelles, euh, les choses doivent être faites de telle telle manière, euh, hein, il y a souvent chez la vierge un petit côté euh, un peu obsessionnel, alors que euh, chez le Verseau, ce sont des idées euh, parfois utopiques, faut hein, le dire, mais quand même c'est très très créatif, c'est très provocateur, c'est très... Euh, euh, comment dire, euh, c'est quelque chose qui... Euh, euh, qui n'est pas commun, hein, euh, il n'est pas conforme hein, le verso. Donc... Euh, ça peut marcher sur le plan sensuel, euh, dans la mesure où euh, euh, il, il, il trouvera le moyen de vous faire sortir de votre schéma à vous. Vierge et Poissons, bah ce sont les signes qui s'opposent hein, sur la roue du zodiaque, donc euh, euh, vous êtes, il est censé être votre signe complémentaire, euh, mais la nature même du poisson pose question, c'est un signe qui n'a aucune limite, qui est le signe de l'universel, qui est le signe de la générosité, du, du, du, de l'empathie, de la compassion, euh, euh, c'est un signe assez euh, comment dire, euh, c'est le saint bernard du zodiaque, hein, ou la mère Teresa du zodiaque, euh, alors ça peut aller avec votre côté euh, vierge qui veut soigner euh, tout le monde. Hein. Donc ça si vous avez, si votre couple est, est, est fondé là-dessus, là ça va très très bien marcher, hein. et, et donc à partir du moment où ça va bien marcher euh, sur ce plan-là, eh bien ça va bien marcher aussi sur le plan euh, sensuel, bien que je pense, qu à, à mon avis, que ça passe au second plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, vraiment ça m'intéresse! Et à très vite!